Alors je vais vous faire une présentation qui est plutôt un retour d'expérience, un petit peu comment on, on gère les identités au sein de l'université Lyon 2, d'où le titre de la conférence, Un éléphant pour 50 000 étudiantes dans une université. Donc une présentation rapide, je me considérerais plutôt comme un couteau suisse où j'ai différentes tâches, on va dire que ma tâche principale est plutôt de la chefferie de, de projet. Euh, je fais aussi du développement, principalement euh, en Python actuellement, et avant j'étais développeur euh, Java. Et j'interviens aussi euh, comme enseignant vacataire dans une école euh, d'ingénieurs. Et ça va être un petit peu le, le fil conducteur de cette présentation. Ça va être euh, PostgreSQL, c'est une suite de rencontres, et pour expliquer comment dirais-je, que la partie euh, PostgreSQL, je suis un petit peu tombé dedans pendant euh, mes études où c'était la première base euh, de données sur laquelle euh, j'ai pu travailler. Donc le plan de cette présentation sera en trois grandes parties. La première partie sera pourquoi euh, nous avons utilisé PostgreSQL dans la gestion des identités, d'où nous sommes partis, euh, les choix que nous ont fait euh, prendre PostgreSQL, euh, comment nous l'utilisons. Et ensuite, euh, le retour d'expérience après quelques années de mise en production. Donc, un bref rappel, tout le monde n'est peut-être pas spécialiste de la gestion des identités. Le but du jeu, ça va être de lier les données euh, administratives et fonctionnelles qu'on peut avoir dans différents logiciels euh, métiers, donc le logiciel de gestion euh, étudiante ou le logiciel euh, de ressources humaines, donc avec les approximations qu'on peut avoir avec les saisies euh, manuelles, et les lier avec des données techniques. Nous, en ce qui nous concerne, dans l'université, on va beaucoup être sur les, les données techniques. Là, notre cible et notre cible initiale, c'était les annuaires, que ce soit des annuaires LDAP ou l'annuaire Microsoft Active Directory. Et on a trois grandes priorités, ça va être d'être capable d'identifier euh, nos utilisateurs, d'être capable de les authentifier avec un mot de passe, avec les problématiques qu'on peut avoir en utilisant plusieurs annuaires comme ce qu'on utilise actuellement. Et ensuite d'autoriser les accès. Typiquement, un enseignant aura certains accès, un étudiant d'autres accès, et le personnel administratif d'autres accès. Donc c'est être capable de, de typer ces individus pour leur donner des droits euh, différents et que tout le monde ne puisse pas accéder à, à tout. Les problématiques qu'on peut avoir au sein de, de notre établissement, on a environ 50 000 comptes utilisateurs actifs, que ce soit des étudiants ou des personnels. En comptant les personnels, on en a un petit peu plus. Euh, on a environ 30 000 euh, étudiants et chaque année, on a à peu près la moitié des étudiants euh, qui vont partir et la moitié des étudiants qui vont arriver. Donc, étant donné qu'on garde les comptes utilisateurs un certain nombre de mois après le départ des, des étudiants, on peut avoir un petit peu plus de 50 000 ou un petit peu moins, donc c'est un ordre approximatif. Euh, les problématiques qu'on avait, c'était de synchroniser sur trois annuaires, deux annuaires LDAP et euh, l'Active Directory avec un mot de passe identique. Vraiment, le but du jeu, c'est que notre utilisateur, il soit pas euh il n'y a pas besoin de connaître sur quel annuaire technique son application s'appuie, qu'il puisse utiliser le même mot de passe. On a deux annuaires LDAP, un annuaire historique qui a plus d'une vingtaine d'années et un annuaire qui avait été mis en, en place. On a une norme au ou une nomenclature au sein de l'enseignement supérieur qui s'appelle euh, SUPAN, qui nous est fournie par euh, Renater. Et le but, c'est de se d'être le plus proche possible de cette nomenclature, donc d'être capable d'améliorer cette complétude des annuaires au fur et à mesure et de l'enrichir progressivement. Ce n'est pas un projet qui est fixé dans le temps à une certaine date. Et les contraintes qu'on peut avoir, c'est ce que j'ai dit initialement, on va créer environ 15 000 comptes étudiants par an et on va en supprimer 15 000 quelques mois après leur, le départ des étudiants. Donc ça commence à représenter une très grosse entreprise et on a quand même des besoins qui sont très particuliers à l'enseignement supérieur en pleine période d'inscription euh, étudiante on va réussir à devoir créer jusqu'à 2000 créations euh, par jour donc avec les contraintes de performance qu'on qu peut avoir et puis de, de fiabilité euh, Sur le on a aussi des contraintes de sécurité on va devoir euh, pousser ce mot de passe sur différents annuaires on va essayer en tout cas, on va ne pas stocker le, le mot de passe d'une manière euh, chiffrée, réversible, pour pouvoir le, le déchiffrer. Donc, euh, d'un point de vue sécurité, on, on va essayer d'éviter au maximum euh, ce mot de passe et de le pousser euh, en direct. Et ensuite, comme euh, on travaille dans un environnement de, de production, on a des vraies contraintes euh, financières. Il existe plein de solutions du marché qui est très orientée euh, à Active Directory, mais pas spécialement avec les les annuaires qui coûtent un, un certain prix avec les contraintes qu'on peut avoir. Et on a des créations de comptes tout au long de l'année, que ce soit à la fois pour les étudiants, où les étudiants peuvent s'inscrire chez nous jusqu'à la fin de, de l'année, notamment les doctorants qui peuvent s'inscrire tout au, tout au long de l'année. Et de la même façon, des, des personnels. Et étant donné qu'on authentifie nos utilisateurs grâce à notre système, euh, il faut qu'on évite au maximum l'interruption de service elle est possible pour certaines mises à jour mais il faut éviter parce que si l'étudiant n'arrive pas à se connecter s'il a un problème de création de compte il va pas pouvoir accéder à son emploi du temps pas pouvoir accéder à la plateforme de cours donc ça va poser des contraintes fortes au sein de l'établissement donc il y a un vrai, un vrai souci de, de fiabilité à avoir Et un petit peu pour revenir sur la partie euh, historique à la base, un petit peu avant que je tremble dans ce sujet à l'université Lyon 2, on avait un, un seul annuaire, qui est encore notre annuaire historique, euh, qu'on espère pouvoir euh, désactiver à la fin de, de cette année, et qui était lié dans un environnement euh, à base euh, d'Oracle et de Java. Et la problématique qu'on pouvait avoir, c'était comment on allait devoir gérer euh, trois annuaires euh, quand l'Active Directory a été mis euh, en place, on avait beaucoup de recopies de fichiers saisés avec, euh, je ne devrais pas le dire ici, mais avec des mots de passe qui traînaient dans, dans certains fichiers euh, quelques temps pour les, pour les copier à d'autres euh, endroits. Après, ah, ça a duré que quelques semaines, mais ça existait. Euh, et donc on a eu un travail un petit peu de, de réflexion avec euh, notre ancienne euh, DBA sur. Euh, on voulait faire un petit peu autre chose et initialement on ne savait pas vraiment vers quoi aller. Alors euh, je pense que comme beaucoup de personnes, on s'est posé la question. Euh, avec Oracle, avec euh, l'exploitation au quotidien, qu'on pouvait avoir le, le coût des, des, des licences pour peut-être pas utiliser euh, beaucoup de fonctionnalités euh, d'Oracle. On avait aussi un vrai, euh, je dirais, envie de faire autre chose que, que du Java, surtout parce qu'aussi, euh, avec les problématiques de la même façon, de licence et puis la, la lourdeur d'un langage qui était... Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui était quand même compilé, plutôt passer sur un langage interprété pour faire des tâches qui étaient euh, assez critiques, mais assez simples, et d'avoir plus de flexibilité avec un langage interprété. Et comme ce que j'ai pu le dire euh, précédemment, vraiment avec une notion de, de fiabilité et de robustesse qui était euh, importante. Alors, euh, dans un premier temps, on va dire que les décideurs ont été un petit peu frileux de, de quitter le monde oracle Java qui était bien connu et qui était un petit peu... Euh, poussé par euh, un organisme qui s'appelle euh, l'AMU où les principales euh, applications qui sont développées sont euh, basées sur une base euh, Oracle. Et donc, pourquoi euh, PostgreSQL Ça va faire le lien un petit peu avec euh, mon introduction. Quand j'étais étudiant, je ne me souviens plus, j'ai mis euh, 7.x parce que je ne me souviens plus de la, de la version que, que j'ai utilisée. C'est la première base euh, PostgreSQL que j'ai pu euh, utiliser. Euh, on cherchait une solution qui soit mature, c'était aussi acquérir des nouvelles euh, compétences. Jusqu'à là, on était plutôt euh, orienté euh, Oracle et euh, MySQL, MariaDB, mais c'était aussi acquérir des nouvelles compétences, surtout parce que le nouveau logiciel de scolarité qui va nous être fourni par, euh, par l'AMU euh, va être basé euh, sur PostgreSQL notamment. C'était aussi une envie d'essayer un petit peu euh, autre chose. Et puis, comme ce que j'ai pu dire, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un petit peu un, un support intégré au, au moteur de base de données, euh, ici Pite, euh, PL Python, de façon à, à pouvoir mettre le maximum de choses possibles côté base de données pour éviter au maximum les allers-retours qu'on peut avoir entre les applications et la base de données. Les grands principes, et tels que ça a été conçu initialement en 2017, quand on a commencé à réfléchir à cette problématique, c'était vraiment une alimentation fine des annuaires LDAP. C'était notre cible. Les outils qu'on utilisait pour alimenter les annuaires étaient loin d'être idéaux. Donc le but, c'était vraiment de changer vers quelque chose qui allait nous faire gagner du temps au quotidien. Euh, c'était aussi d'être capable de traiter au maximum les côtés euh, bazonnés pour éviter les allers-retours entre les applications clients et la bazonnée, parce qu'on fait peu de calculs et ce qui nous coûte le plus cher, c'est vraiment plus les entrées-sorties que non pas enfin, le, les calculs qui peuvent être euh, faits. Et c'est pour ça qu'un langage interprété peu performant comme Python avait peu d'importance. Notre objectif, c'était plutôt de, de faciliter l'exploitation au quotidien on était sur quelque chose de très sensible pour le processus de création des, des comptes et une capacité à adopter une démarche à la carte. On a un nombre de comptes utilisateurs qui est proche euh, d'une grande entreprise, sauf qu'on peut traiter euh, automatiquement, je dirais, 95% des comptes. On a 5% de traitement à faire euh, manuellement parce qu'on a des, des cas un petit peu particuliers avec euh, des enseignants qui partent, qui reviennent, des doctorants qui, avant de devenir enseignants, sont toujours au sein de l'établissement, donc il faut qu'on soit quand même assez avec un fonctionnement à la carte et besoin d'une certaine flexibilité. Et pour vous présenter l'architecture qui a été mise en place à l'hiver 2017, on a sur la gauche un ensemble de bases de métiers qui est complètement hétérogène où on peut avoir de l'oracle, du MySQL, du PostgreSQL, on peut interroger ces données soit en direct via des procédures stockées, via du SQL directement, via des web services SOAP, via des web services REST, ou même directement via des exports en, en fichiers plats. Euh, on alimente euh, notre euh, référentiel qui était à l'époque une base de données en PostgreSQL 9.2. Et pour cela, on a utilisé un ETL parce que c'était une technologie qui était maîtrisée, qu'on avait déjà validée sur un autre projet et qui nous permettait d'aller assez vite pour alimenter cette base de données. Euh, à l'été 2017, il y a une stagiaire qui nous avait euh, rejoint pour un petit peu valider la brique euh, technique comment alimenter les annuaires via du, du scripting euh, Python. Ça s'est euh, très bien passé. C'est une des raisons pour laquelle euh, ça a validé ces briques techniques. Et donc, on avait un petit peu euh, réussi à, à valider l'ensemble des briques techniques, que ce soit la brique ETL, la brique euh, référentielle avec PostgreSQL et la brique Python. Donc, on était euh, assez contents sur cette euh, partie-là. Je reviendrai après en 2017. Euh, partir du PostgreSQL 9.2, C'était n'était peut-être pas la, la meilleure idée qu'on a, qu a eue parce que. Et que ça commençait à être un, un petit peu vieux, mais on est parti euh, comme ça. Et ça a au moins permis de faire un premier, euh, une première itération dans les différentes solutions. Et sur les trois annuaires, c'est ce que je disais, on a un annuaire euh, Active Directory, on a notre annuaire euh, historique qui, pour son petit nom, s'appelle euh, Agalan. Et à l'époque, la nomenclature qui nous était fournie par Renater, c'était un annuaire euh, supan au format 2009. Et donc avec euh, le mot de passe qui était surtout positionné dans l'annuaire Active Directory et dans l'annuaire Supan, pas dans l'annuaire Agalan. Un petit rappel sur le LDAP pour euh, essayer d'un petit peu de vous, de vous faire comprendre euh, la différence qu'il peut y avoir entre une base de données euh, relationnelle et euh, un annuaire LDAP. C'est un petit peu... Hein, un abus de langage quand on parle d'annuaire LDAP. LDAP, c'est un protocole à la base. L'objectif d'un annuaire LDAP, c'est qu'on va avoir une organisation hiérarchique des données. Et donc On va avoir une structure aborescence. Ici, je vous ai juste euh, indiqué le, le début d'une structure sur un annuaire euh, à la nomenclature euh, SUPAN, où typiquement on va pouvoir gérer les groupes utilisateurs, les individus et les structures de l'établissement en gardant... Euh, la hiérarchie en sachant qui, qui est le père de, de quelle structure. On peut avoir des feuilles à différents niveaux. Là Ici, typiquement, on a une, une OU groupe, mais dans l'OU groupe, on peut avoir d'autres OU ou directement un, un groupe utilisateur. Et on a un petit peu la, la partie... Hop, euh, si euh, Sur cette partie-là, après, on a la, la partie, ce qu'on appelle le « Distinguished Name », qui permet, en, en lisant à l'envers le, le Distinguished Name, de pouvoir remonter sur euh, l'arborescence et sur les feuilles. Ici, on va avoir toutes les données qui contiennent les, les données qui sont à plat. Donc, pas avec une, une structure de table, avec des, des liaisons entre les, entre les tables. Et on peut avoir des attributs multivalués ou monovalués. Typiquement, les attributs multivalués, euh, ça peut être vu comme une jointure entre deux, deux tables. Mm -hmm. Et comme attribut multivalué, on va avoir typiquement les adresses de messagerie où un utilisateur va pouvoir avoir des alias de messagerie. Et je n'ai pas mis l'exemple ici, mais ça nous permet aussi de gérer les groupes utilisateurs. Donc le, tout le but de ce, des traitements qu'on peut faire, c'est d'améliorer la qualité des données. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on utilise une base de données relationnelle pour pouvoir mettre des, des contraintes d'intégrité, s'assurer de la bonne des bonnes de données qu'on peut être saisies, le, le nettoyage qu'on peut, qu peut faire dedans, pour ensuite les pousser dans les différents euh, annuaires, et du coup les, les mélanger, faire les, les, les relations qui vont bien pour pouvoir euh, mettre les données en multivalué. J'ai décidé de vous mettre quelques particularités, euh, particularités intéressantes qui si nous sont utiles. Comme ce que je vais dire, on a environ 15 000, étudiants qui 15 000 nouveaux étudiants qui s'inscrivent chaque année. On a beaucoup de saisies manuelles en amont, d'où une qualité des données qui peut être moyenne. On va dire que sur 15 000 étudiants, même si on n'a que quelques pourcents avec des, des soucis, ça fait tout de suite un nombre assez important. Il y a une fonctionnalité qui est peut-être pas utilisée, en tout cas d'un point de vue euh, développeur. Euh, autant la partie caractères euh, spéciaux, caractères joker avec le point d'interrogation et le pourcent à utiliser. Euh, on peut aussi utiliser des expressions régulières. Typiquement, celle qui est indiquée ici va nous permettre de supprimer euh, sur les noms ou sur les prénoms tout ce qui ne commence pas par une euh, Lettre minuscule. typiquement ce qui peut arriver c'est que l'utilisateur ait pu saisir un espace devant un tiret toutes les choses comme ça et donc ça, ça nous permet de nous assurer vraiment de la de la qualité des données qu'on peut qu'on peut avoir et meilleur on a une qualité des données en amont euh, mieux c'est pour la suite dans le sens où si on se rend compte une fois que le compte est créé qui a été mal créé ça va demander beaucoup d'opérations manuelles donc euh, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir qualifier les données le mieux possible en amont. Et euh, Aussi, un élément qui nous est très important et qui est une des raisons qui nous a fait choisir PostgreSQL euh, au moment donné, c'est l'utilisation de PL Python. L'exemple que j'ai mis ici, euh, on ne va pas rentrer dans, dans le détail, mais ça nous permet, au moment de la création d'un compte utilisateur, d'appeler un fichier qui va être sur le même serveur que le serveur PostgreSQL et qui va nous permettre ici d'appeler une fonction création compte étape init login qui va permettre de faire des traitements en dehors de la base de données typiquement on va envoyer un mail à l'utilisateur avec un token et ce token là on va aussi le stocker dans une autre base de données de façon à ce que quand l'utilisateur clique sur le lien il va pouvoir continuer la, la création de son compte utilisateur et euh, ça nous permet vraiment d'intégrer le maximum d'informations côté base de données donc la personne qui a juste à appeler cette fonction là à pas se soucier du, du reste des, des traitements et on, on fait un petit peu ce même euh, fonctionnement pour euh, se connecter avec différentes applications dès qu'on a devoir communiquer avec euh, l'extérieur du, du monde de notre monde référentiel PostgreSQL. Euh, et je vais continuer. Pourquoi c'était pas le, le meilleur choix qu'on a pu faire de partir avec euh, la version 9.2 de PostgreSQL euh, Sur la version 9.2 de PostgreSQL, la gestion du format JSON était très limitée. Et comme ce que j'ai pu dire, on interroge euh, les bases de données métiers sur lesquels on n'a pas la main dessus et en fonction de ce qu'on arrive à, à faire, on a rencontré pas mal de problèmes euh, techniques d'interrogation. Et donc ce qu'on a décidé de, de faire, c'est de se servir d'une euh, certaine table PostgreSQL pour euh, avoir une sorte de cache de ces données-là, pour les interroger une fois par jour et pouvoir après les traiter euh, manuellement comme on veut. Sauf que ce, ce cache, euh, cette application métier nous va nous renvoyer que des formats, un format euh, JSON. Et après, pour interroger ce format JSON au moins en PostgreSQL 9.2, ben, ce n'était pas possible ou difficile. Et donc c'est pour cette raison qu'on est parti, et à l'époque, après on est parti sur la dernière version qui était disponible, on avait migré en PostgreSQL 12. Et pour vous montrer un petit exemple de comment il est possible d'interroger les données, alors pour euh, certains qui font du SQL peut-être euh, un peu vieux, comme ça la, la syntaxe peut être déroutante avec les flèches, que ce soit avec euh, une seule flèche ou double flèche en fonction de, de l'arborescence qu'il peut y avoir dans le format JSON. Et typiquement la requête ici qui est donnée permet de récupérer le, le nom et le prénom d'un individu en fonction de son matricule. C'est assez rapide et on rencontre peu de problèmes de performance parce que c'est pour notre base de données euh, RH dans lesquelles on, on va récupérer euh, moins de 10 000 individus, donc euh, c'est assez rapide sur, euh, sur ce côté-là. Donc à la base, on a vraiment euh, conçu ces, cette méthode pour pouvoir interroger notre base euh, RH. Et euh, maintenant qu'on a ces données, qu'on peut interroger beaucoup, beaucoup plus facilement qu'en qu amont, on s'en sert vraiment pour mieux profiler les individus. Typiquement, Renater, dans euh, la nouvelle nomenclature 2021, propose 117 profils euh, différents. Donc, ça fait beaucoup de profils. Euh, on n'arrivera pas à traiter, nous, tous ces profils, mais c'est d'être au, au plus proche, parce qu'on n'a pas spécialement l'information sur tous les profils, mais c'est d'être au plus proche. Parce que plus on est proche de cette nomenclature rénataire, plus on peut interconnecter facilement avec d'autres applications, que ce soit des applications d'autres universités, ou même pour nous, c'est plus facile d'avoir ce, ce format. Donc le retour d'expérience depuis euh, 2017, maintenant que ça a été mis en, en production euh, au moins en partie, euh, c'est très positif car c'est très fiable. On n'a pas rencontré de soucis alors qu'avec les anciennes parties, c'était peut-être pas forcément côté basonné, mais ce qui pouvait être côté euh, alimentation des annuaires, on a rencontré des, des soucis. Et là, que ce soit avec le PostgreSQL ou avec Python, euh, on n'a pas rencontré de soucis. On a rencontré un seul euh, gros problème en, en cinq ans à cause d'une erreur humaine il y, y a quelques mois. J'en parle d'autant plus librement donc c'est moi qui ai fait cette erreur, un update en prod mal maîtrisé. <rire> et voilà, donc c'est vraiment une réussite et à la base, je ne sais pas si on a choisi Postgresql à cause de Python ou Python à cause de Postgresql, mais ça a été une vraie réussite, même si au début, il euh, y a beaucoup de personnes qui pouvaient être assez sceptiques pour ce choix-là et se détourner d'oracle, qu'on s'est servi aussi de PostgreSQL Python pour faire du développement web avec Django, donc en utilisant un ORM. Des moments, ça peut être un petit peu euh, difficile pour faire certaines requêtes, d'utiliser un ORM comme, comme ça, et on s'en est servi pour expliquer la sensibilité. Euh, on avait confiance pour gérer les élections euh, universitaires de, de l'établissement. Donc pour euh, élire le, la présidente de, de notre établissement, euh, on s'est basé quand même sur euh, des applis, sur des, des solutions qui étaient libres et on a réussi à laisser tomber oracle et maintenant on va dire qu'il a quand même un... on a réussi à orienter le, le, le développement en changeant de, de technologie et pour expliquer un petit peu l'architecture qu'on a pu mettre en place maintenant qui est un petit peu l'architecture actuelle à, à l'hiver 2022 2023 on interroge euh, plus de bases de, de métiers qu'initialement, on les interroge toujours avec un, un ETL. On n'a malheureusement pas encore simplifié, plutôt que d'alimenter trois annuaires, on en alimente quatre avec euh, SUPAN 2021, ce qui pose euh, d'autres soucis. Euh, L'objectif de l'année en cours, c'est d'être capable de désactiver deux annuaires pour être plus que dans l'annuaire Active Directory et l'annuaire SUPAN 2021 et de pouvoir euh, arrêter l'annuaire à Galane et l'annuaire euh, 2009, ce qui nous permettra de, de simplifier notre architecture. Et une des fonctionnalités qu'on a pu rajouter et pour lesquelles on rencontre euh, des difficultés, c'est qu'initialement, la solution, comme j'ai pu le décrire euh, au début, c'était vraiment pour alimenter des annuaires. Et là, on en est un petit peu pour alimenter d'autres bases de données métiers et ce qu'on a pu faire, autant notre solution, on était très contents de nous. Euh, données métiers hétérogènes, référentiel en version PostgresQL 12, alimentation des annuaires. On avait fait des choses assez spécifiques et ça fonctionnait bien. Pour alimenter les données métiers, on est un petit peu parti à, à vouloir faire des choses très précises, très fines, enfin ou trop fines. Et plus on est en train de rajouter, à, à connecter des bases données métiers à notre référentiel, plus on se rend compte qu'on. On a des difficultés parce qu'on a voulu faire quelque chose de, de, trop, de trop fin plutôt que d'essayer de faire des, des fonctions, des web services un peu plus génériques que ce qu'on avait pu faire euh, initialement. Mais un petit peu si c'était à refaire, donc en 2017 on, on est parti sur PostgreSQL 9.2 euh, parce que comme ce que j'ai pu dire, il y avait une certaine frilosité à partir sur PostgreSQL 9.2. Et les, ce qu'on utilise comme distribution de Linux et du, du Linux Red Hat, et on a utilisé la distribution qui était la version de PostgreSQL qui était dans la distribution de Red Hat. Donc euh, Red Hat est peut-être très fiable, mais a pas les, les dernières euh, versions. Et si on avait fait la, la version la plus récente qu'on avait pu avoir en 2017, on aurait eu directement euh, le support de JSON qu'on n'avait pas. Qu euh, dans notre version euh, 9.2 donc c'est vraiment de faire une mise à jour plus rapide que ce qu'on a pu faire et sans dire, de, comme ce qui était dit ce matin de partir sur la dernière version euh, mineure euh, en production c'est pas non plus partir sur une version qui a, qui a 4 ou 5 ans d'âge et qui arrive quasiment en fin de, de support dès le début de votre projet ce que j'ai pu dire euh, initialement où, voilà, on avait une solution qui était très optimisée pour les annuaires, euh, ça, marchait très, ça marchait très bien sur euh, ce côté-là. On a un petit peu fait de l'optimisation euh, inutile pour tout ce qui est alimentation d'autres euh, bases de données. Donc euh, vraiment respecter le, le principe euh, KISS pour tout ce que vous avez à, à faire, plutôt que d'essayer de faire de la suroptimisation inutile, surtout que j'en ai pas parlé. Mais nous, on a une base de données qui, qui est assez petite, qui contient une quarantaine de, de, de tables sur, euh, sur ce côté-là, on n'a pas non plus des... Ce que j'ai pu dire, on, a, on va gérer 50 000 comptes utilisateurs, on n'a pas non plus des millions et des millions de, de, de lignes. Donc on a un petit peu euh, été sur des choses trop fines initialement. Et un des avantages d'avoir mis en place ce projet, c'est vraiment d'avoir pu démontrer qu'on avait une architecture euh, robuste. Et aujourd'hui, clairement, PostgreSQL... fait moins peur au sein de notre établissement que ce, que ce qui pouvait être le cas il y a encore euh, quelques années. Et c'est vraiment, c'est un petit peu ce que j'ai mis sur la, la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et euh, typiquement, ça va un petit peu avec le point 1, 2 c'est éviter la suroptimisation inutile pour rester le, le plus simple, et surtout nous dans une autre solution, à réussir à faire l'exploitation qui nous demande le moins de temps possible euh, au quotidien, où plus on fait quelque chose de, de fin, plus l'exploitation au quotidien va être, euh, va être longue. Et ensuite les remerciements, euh, moi j'aimerais remercier toutes, ceux, toutes celles et tous ceux qui ont permis de mettre en place cette solution et euh, pour donner des cours par ailleurs. Euh, je pense que c'est important aussi de pouvoir euh, montrer aux étudiants les bases données, parce que quand ces étudiants ou les étudiantes euh, vont pouvoir euh, prendre des décisions au sein des de différents organismes, ils mettront peut-être plus en place des solutions qu'ils ont pu voir en cours que des choses qui sont euh, complètement en nouvelles. La solution a vraiment pu être mise en place parce qu'à l'époque, on avait vraiment une DBA euh, dédiée, PostgreSQL, euh, qui était clémentine et qui nous a malheureusement euh, quitté maintenant où le statut de DBA n'est peut-être pas considéré à sa juste valeur dans l'enseignement supérieur. Euh, la stagiaire Python qu'on avait accueilli pour valider la partie, euh, la partie alimentation des annuaires et euh, notre euh, DSI euh, actuel euh, qui nous a permis de continuer sur la voie qu'on avait commencé à, à mettre en place en 2017. Et puis maintenant c'est mes deux collègues, surtout Aurélien et Jérôme, qui font les, les évolutions, l'exploitation au quotidien de toute cette brique importante du système euh, d'information. Dalibo avec Laura pour l'invitation à soumettre et vous faire un petit peu ce, ce petit retour d'expérience et puis mon employeur pour m'avoir permis de, de participer. Voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la gestion des identités au sein de notre établissement, l'université Lumière Lyon 2 et je vous remercie de votre attention. Dans le langage Python dans Postgres c'est du untrusted. Vous n'aviez pas de, de problème lié au, à cet aspect-là enfin, Vous aviez suffisamment de contrôle pour que, pas, que ça ne puisse pas poser de problème potentiel Nous, ce qu'on a fait, on a décidé de mettre le langage Python un, un trusted pour pouvoir pas avoir de, de soucis. Parce que l'autre alternative qu'on avait, c'était de, de mettre des droits supérieurs à nos utilisateurs. Donc on a décidé de faire comme ça. Vous aviez parlé de problèmes de performance sur euh, les requêtes JSON. C'était à, à quel endroit exactement? C'était euh, sur l'indexation, sur euh, l'interrogation du JSON lui-même ou? En fait sur le problème JSON, quand on a commencé à faire des tests, on s'est aperçu que c'était relativement long. Quand on a vu après un petit peu on a fait des tests un petit peu plus grands grand que ce qu'on allait avoir en production. Et en production, sur les tables Shison qu'on alimente, on a moins de 10 000 enregistrements, ce qui fait qu'on ne rencontre pas de difficultés. On rencontrera peut-être des difficultés si on avait beaucoup plus d'enregistrements, mais par rapport à ce qu'on a, on n'a pas rencontré de difficultés. Et c'était sur une... Le champ de JSON était indexé ou pas indexé Non, il n'était pas indexé quand on avait fait les, les tests. Après, on n'a pas été plus loin pour regarder sur l'indexation de différents champs, les problématiques qu'il faut y avoir d'indexer plusieurs champs parce que c'est un JSON qui est vraiment très très long, qui contient plusieurs éléments imbriqués et plusieurs dizaines de lignes, donc on n'a pas été plus loin tant qu'on n'avait pas de, de soucis de ce côté-là. Alors, il y a un utilisateur qui nous dit, j'ai raté le début, mais pourquoi le choix de PostgreSQL alors que le standard dans le monde de la gestion des identités est plutôt OpenLDAP On utilise euh, PostgreSQL comme base de données intermédiaire avant d'alimenter euh, OpenLDAP. On s'en sert vraiment pour s'assurer, euh, pour pouvoir positionner les contraintes d'intégrité, pour nettoyer au maximum les données mettre dans OpenLDAP, il existe des extensions pour faire de l'intégrité référentielle, mais ça va être beaucoup plus limité que ce qu'on peut faire dans une base de données. Et l'avantage d'utiliser un petit peu cette étape intermédiaire, c'est aussi de couper, on va dire, la, la poire en deux, ou autant la partie gestion métier, règle métier, va être de nos bases de données métier au référentiel, alors que la partie référentielle annuaire, Va Rester plus qu'un problème technique étant donné qu'on a toutes nos informations qui sont bien rangées et qui sont correctes, donc on utilise OpenLDAP, mais euh, par la suite, bien merci beaucoup, Nicolas. Merci.